Lui, c'est Marc. Quand Marc achète en ligne, les ennuis arrivent. Il doit bien souvent créer un compte, saisir un mot de passe ainsi que son adresse de livraison. En somme, Marc passe son temps à saisir toujours les mêmes informations. Quel temps perdu Heureusement, grâce à son ami Camille, Marc a découvert Skirel. Grâce à Skirel, Marc n'a plus à rentrer ses informations de livraison, ni même de mot de passe. Après avoir créé son compte sur l'application Skirel, Marc se rend sur un site marchand partenaire, flash le Skirel code avec l'application envoie ses informations de livraison facilement, sélectionne son mode de paiement, valide son achat en un clic, et voilà, sa commande est passée. Et bien sûr, cela fonctionne aussi sur smartphone. Marc est ravi. Ce qui est réel, c'est plus simple. Vous n'avez plus à saisir vos informations sur chaque site marchand. Plus rapide, grâce au paiement en un clic. Plus sécurisé, grâce à l'authentification sans mot de passe, par empreinte digitale, par signature cryptographique infalsifiable ou par vos réseaux sociaux respectueux de la vie privée, et en plus, c'est gratuit et sans publicité. Skirel, l'achat simplifié, en toute sécurité.